Bonjour, c'est depuis le phare de Biarritz que j'avais envie de vous parler d'une nouvelle série Netflix qui s'appelle Another Self euh, et qui parle des, des constellations et des thérapies transgénérationnelles. Euh, je viens de regarder les deux premiers épisodes et si vous n'avez jamais fait de constellation familiale, systémique, de projet, ça permet de pouvoir euh, mettre euh, un pied à l'étrier. A bientôt